Hit, hit, hit, hit. Oui. Hit, hit, hit. Oui. Je voulais saluer Monsieur Michel Marissette, merci beaucoup. Monsieur Claude Cabos, organisation du tour. On va saluer donc toute l'équipe de Martinique, la première. On va saluer également la collectivité territoriale de Martinique. Banane de Martinique, RSMA, Radio Caraïbe International, on va remercier également via ATV et en Caraïbe, Coca-Cola, entreprise environnement, Flashlight, Caribe et Artel, Mutuel des Pères et de famille, Socari, 12 Martinique, Milcom, Budget, Jardin Iris, Mabelo, l'eau Le, de source, l'eau du tour, Radio Tropical, Énergie Antilles, via ATV, Ode, établissement Rosel, Adept, la voiture du speaker, Presta comme Presta comme' Organisation du taux, Canal 10, la, tibonienne, la tibonienne, pardon, UCAR, 100% sport sur KMT, sécurité routière, vivre ensemble, Solo Maricette pour le son qui est nickel. On va remercier également le son, donc, euh, la Ludovic, on va remercier France Blue Logistique, CJSVTP, moi je m'en cache, tout le monde, donc, des bien sûr, bien sûr Coca-Cola. Merci mille fois à la ville de Saint-Marie. Monsieur Thierry Ferdinand est demandé. Monsieur Thierry Ferdinand est demandé. Je rappelle, Monsieur Thierry Ferdinand est demandé de toute urgence. Encore, Michel va faire le nécessaire. Monsieur Michel va faire le nécessaire. Mais il ne faut jamais faire les fenêtres. Il y aura jamais la lutte, Il ne faut jamais fait les fenêtres dans la journée aussi. Voilà. Monsieur Thierry, Monsieur Thierry Ferdinand est demandé. Je rappelle, mesdames, et messieurs, cinquième étape, longue de 114 km. L'étape de jour était patronnée. Par la française des jeux subventionnés par la ville de Sainte-Marie tout à l'heure. Il y avait quatre coureurs en tête, à savoir Rocras, Rocras, Marie-Rambert de Winerte, mais il y avait également euh, M. Thierry Gadelin, là, là au camion. Il y avait Axel Carnier de la POJ, rajouté également Kébistik Gert Et bien sûr, Axel Tailantier, il est de la défense. Pourtant, il est en attaque aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Il est de la défense. Mais il est en attaque aujourd'hui. On saura dans un petit instant qui va remporter cette cinquième étape, Marouba, sainte marie l'étape suivant ce départ, la ville de sainte marie et patronnée bien sûr par la française des jeux. On va rappeler vite fait donc le classement général au départ de ce matin, c'était la touche normale en 12h17 et 47. Deuxième à 17 secondes la vie manager Eric, troisième c'était... Le Edwin à 25 secondes et Axel sur surprenant au placement général au départ ce matin avec 10 minutes et 59 secondes. Cinquième c'était Will Dylan à 3,16, sixième Kim Stigert du team Codimituel à 3,49. On va vous laisser donc, euh, on va remettre donc euh, la radio, voir donc où ils sont et bien on se retrouve dans un petit instant mesdames et messieurs juste avant l'arrivée de cette 5e on remet la radio, c'est vite fait. On ah, nous a dit de partir, je pense qu'on va partir, c'est bon on, on, Ouais, allez, allez, allez, allez. c'est-à-dire, à vous m'allez dire non, allez, parce que là, ils ont lâché votre on est si qu'on reste là, on est que on est parti, alors revenons nos têtes, qui est tête. ici, deux hommes derrière, Carnier et éthalienniers et bureaucrates L'homme battu c'est lui qui a essayé d'attaquer le voilà ah, Il n'est pas coup de frais non plus hein. Il n'est pas coup de frais, Kévin Sticky On est dans l'entrée donc là dans un Il voit l'autre, on va passer devant, voilà Il est en train fait, de relancer le maillot blanc Mais il se met en fatigué avec Il ouvre la bouche Il cherche l'air Mais attention, il a fait un peu de trou Attention à ce que Carnier, qui s'en est un peu plus près, va pouvoir en valir. C'est la question. Carnier, donc, euh, qui arrivait derrière, il était en compagnie de, de Thaïlandais pour l'instant. Qui lui ce que le maillot blanc, c'est l'homme de tête. La difficulté dans cette petite montée, c'est pas mais après, quelqu'un, qui qu'il y a... Yalmer. Oui, Yalbert. Afin que Yann puisse avoir des informations. Derrière, rapidement, Hervé. Qui devrait arriver après les quatre hommes de tête cest derrière, Soraka, suculti, Nubule, il y Courtre a eu le salut, et le le salut, Abimana craqué, le craqué. Et oui, le est hein, On On faut faut le les les salut, le salut, le salut, le salut, le salut, le On le salut, les salut, avec salut, salut, le le salut, le salut, le salut, salut, salut, Les le le dernier kilomètre de l'étape du jour avec Sicantil. Sicantil, solution de jardinerie en Martinique. J'ai eu Doudou, Appelle le 77 07, C'est la liméo de Sicantil. Quoi Fais la liméo de Sicantil. Ils ont toutes les modèles pièces détachées. Tu veux du sucre et des lentilles Voilà, on va manger le signe du Randy de Dal. Voilà le président de euh, Bordes qui est arrivé, président du comité régional cycle de Martinique. Voilà, il n'y a pas de souci. Les coureurs ne sont pas très loin, Mais et messieurs. Je vous rappelle cette cinquième étape était patronnée par la française des jeux subventionnés par la ville de Saint-Marie. Les invités, donc le retour des invités, euh, ils viennent donc juste d'arriver, mesdames, et messieurs. Je rappelle, cinquième étape, longue de 114 km. Nous sommes partis du Makouba à 10h. Ça fait déjà donc plus de 3 heures de course pour cette cinquième étape. Quelqu'un de la municipalité, représentant de la ville de Saint-Paris, représentant de la ville de Saint-Paris, je d'arriver. De la, de la ville de cette paris Je ne sais pas si bon, la ligne pour couvrir, bon, la ville de c'est pour faire l'arrivée. Monsieur Jean-Claude Boudard, le de la Samaritaine, moi Voilà. Fais vite, vite, vite, faites, arrivé. Jean-Claude, ça pour encore, Voilà. Il faut venir donc euh, à côté de président des bandes. Monsieur Jean-Claude Boudard. C'était donc un grand footballeur, mesdames et messieurs, sélectionne Martinique également. Le de la je vous demande, mesdames et messieurs, préparez-vous parce que ça va pas tarder à arriver ici. Donc après 114 km. Je vous rappelle que l'étape de jour n'était pas bien sûr par la Française des Jeux subventionnée par la ville de saint marie Les premières motos qui arrivent. Voilà Martinique la première qui arrive. Voilà. On devrait pas tarder à recevoir, donc accueillir les coureurs ici pour cette cinquième étape, cinquième étape du Tour Cycliste International de Martinique. On va remercier bien sûr la française des la collectivité territoriale de Martinique, la ville de Sainte-Marie. Martinique, la première radio Caraïbe Internationale, Radio Tropicale. On va remercier également canalis Via ATV et bien sûr la Team Boulogne, Local 9, Caraïbea donc Hotel Cetar Simple, mutuelle des pères et mères de famille, RSMA Melcom. dit et répété, FDJ, la française des Jeux. C'est la même chose monsieur pour elle. On va remercier LRG, et établissement Rosette, Adep. Voilà encore, encore des motos qui arrivent. On va passer des, je suppose, quelques petites secondes, et puis ça va déboucher encore dans, dans le virage. On a les bras, arrivé. le coureur voilà, pour cette cinquième étape. Je vous rappelle que l'étape de jour, ne traversez pas la ligne, ne traversez pas, pas la chaussée, c'est très important. Soyez vigilants, soyez prudents, pour de Voilà qui est mystique, es le maillot blanc, c'est très difficile. Allez. Le maillot blanc qui arrive. Attention, je vois déjà il est de foule dans le virage. Ça devrait être, je vous dis ça tout de suite, arrivé, vous est arrivé, il est arrivé, il est messieurs voilà donc arrivé, il est arrivé, il est arrivé, il est arrivé, il est arrivé, il est arrivé, il est talentier Wow, de deuxième talentueux, Axel, troisième Arcel Garnier. Je vous demande d'applaudir, Axel Garnier. Arcel Garnier, il vite! Les c'est un, peu <rire> un peu la, les... Dimanche, est un peu la bonne Super! <rire> Ah là là, c'est que du bonheur. Franchement, c'est extraordinaire. Sacré taux de Martelly, 41e édition. Je rappelle les trois premiers à l'issue de 114 km entre Barouba et Sainte-Marie. Premier, Kim Stinger, Team Credit Mutuel, garage premier. Deuxième, Télangier, Axel de la Défense. Troisième, troisième place pour Axel Paris, président de l'a pété. Troisième. C'est Axel Carnier de la POJ. Et <rire> il n'y a pas de souci. Le souci, ça y. Mesdames et messieurs, donc, l'hymne d'arrivée en jaune avec la française DG. Je vous demande d'applaudir tous les partenaires de cette 41e émission du Tour Cycliste International Martinique. Il vive pour la française DG. Il vive pour Axel Carnier cette marie 3 honnête trois points déjà 4 à la porte et comme je regardais de l'autre côté voilà pour bon, mario bon, classe, bon, classe, Alberto, déjà, de, toute, on classe au classe il merci déjà d'une minute je m'excuse pour les amis donc euh, vous c'est pour cette raison que je ne vais pas vivre à regarder avec le bruit j'ai compris il n'y a pas de problème j'en ai que la première place est revenue à Kevin Singer du Team Pro Dominion 1er deuxième Axel Langier, il est donc de la défense, troisième Axel Carlier de la POJ quatrième au grâce au grâce Mario Alberto. Voilà donc les autres qui arrivent à la mission Attention, le rail rouge à Véla, et également, à rappelle, on va attendre de passer que le maillot jaune. Et je suppose donc je vais pas dire de bêtises, je vais pas mais je pense qu'il y aura un changement de maillot tout à l'heure. Hein, je vais pas trop adoncer la couleur. le maillot envoie lui, avant de déborder, lui, des Monsieur Assange, de la Française de jeu. Venez voir, monsieur de Venez voir, monsieur Franchement, on est en train de vivre un tour vraiment extraordinaire, mesdames et messieurs, grâce à vous, publics, parce que sans public, il n'y aurait pas une ambiance, il n'y aurait pas une manifestation. Voilà donc la première pierre le maillot vert. On va attendre encore quelques, quelques secondes de Serge Quelle ambiance Oui, bonjour. bien, effectivement, encore ah bon. aujourd'hui. C'est toujours un plaisir d'arriver à cette et On est partenaire de cette étape, on est tout, voilà le maillot jaune qui vient juste d'arriver. Mais comme par... franchement vous avez toujours choisi donc c'est euh, pas pour sa peau, je... bah Écoutez c'est une, une, une, une belle étape, Alors, on est pas le à chaque fois. L'arrivée ici c'est toujours un moment fort. De nul. Là, on arrive dans le milieu de semaine, le tour de Martinique et souvent les différences se font ici, c'est vrai. Comment vous voulez dans de ce moment-là, durant le vol Margot mais après deux, deux années difficiles, comme on a connu, mais on reprend l'activité la avec le tour de Martinique, le public a parlé, euh, on le voit sur vers il euh, y a beaucoup de monde, et on prend beaucoup de plaisir à encourager. Donc, voilà. Apparemment, donc, les de maillot, on va changer de, de, de, de garçon pour le maillot jaune, vous pensez mais On va attendre que tout le monde arrive, mais il risque d'y avoir, d'après ce que j'ai compris, le pas de maillot jaune, oui, on va voir. Parfait, on va, ne va pas donner de vœux pour les sens. On va laisser donc, euh, les juges, les arbitres, les commissaires et les JBL, là oui, de faire donc, euh, leur daf, leur, leur boulot. En tout cas, je voulais remercier, mesdames et messieurs, en bonne foi, tous les partenaires, la française des Jeux. On va remercier également la ville de Sainte-Marie, Timboulin-Yanting, la collectivité territoriale de Martinique, Radio Caraïbe International, Orange Caraïbe. On va remercier mille fois. Martinique, la première. On va saluer les bananes de Martinique, de Guadeloupe, Méa, RSMA, Méchante et Père et de Famille, Carré, Hotel, Hôtel, Presta, Comcom, Flash in Lane, Coca-Cola, EDC Martinique, Bipécri, Wind, Wincom, la station du tour Vito, Aéroport, Budget Air Caraïbes, jardin dirige le comité régional de sécurité Martinique. Au-dessus de ce l'eau du tour. On va remercier également les établissements Rosette, ADEP, BODEP, VIA ATV, NRG Antique, La Timonienne, UCAR, 100% Sport, KMT, Citroën, Canal Antisport. Également, le son pour l'arrivée, la semaine, marie on avait Christian Marie-Sainte, Sécurité routière. On va saluer Ludovic pour le son également sur le podium. Travail extraordinaire, performance Caraïbes. Blue Logistique, France Santé, Ville d'État, Ville de sud marie merci beaucoup. On va remercier la ville du Macouba, la ville de Foro de France, la ville de Ducos, la ville...